Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous allons vous rappeler un événement par les mémoires qui vont suivre. C'est-à-dire qu'ici, le 23 juillet 1947, un bateau Liberty Ship est venu, ça marré ici. Et le 28 juillet, malheureusement, pour des raisons données qu'on ne connaît pas tout à fait, il a explosé au banc de Samar, que nous voyons derrière. Les deux gars sont partis volontaires à 30 ans. Et Lorsque l'explosion a eu lieu, ils étaient à côté et sont morts en héros. Nous sommes arrivés sur le quai avec nos motopompes, des ponts et chaussées. On a penché nos manches à manches, on est monté sur le bateau. Je suis descendu par des ossières parce que je ne voulais pas me jeter à l'eau. J'avais peur de tous les débris qui se trouvaient, à la, à la, à, qui flottaient sur la mer. Enfin, on est parti comme ça, comme on était. Ma mère en, en chausson, avec ses sabots, je pense, son, son tablier. Je m'appelle Robert Foires, mes parents tenaient un commerce rue Pouligalore. J'avais alors 14 ans et je me souviens qu'en début d'après-midi, il y a eu une première explosion au port de commerce. Celle qui se trouvait à côté de chez nous, qui s'appelait à l'époque le Nouvel Hôtel, un hôtel en baraque, très très long, très grand, était entièrement démoli. Oui, parce que euh, je suis resté à peu près 6 mois sans parler, à peu près. Je ne mangeais plus, je ne dormais plus. Elle avait 16 mois quand son père est mort, parce qu'elle est née le 29 mai 46 et Yves est mort euh, en 47. Quand c'est arrivé, tout est dégringolé, on venait de poser des rideaux, tout est tombé. L'après-midi, on jouait euh, au douric avec des enfants, euh, des petits amis. Et puis il y a eu donc une très très très forte explosion. Et finalement vers 5h, enfin fin d'après-midi, ils, ils sont allés pensant qu'effectivement ils allaient un peu à la mort. Hein. On s'est levé parce qu'on a senti, on n'a pas entendu le bruit, mais on a senti quelque chose quand même. Et donc je me trouvais sur la petite rotonde qui, qui surplombe la rade, l'espèce de tour qu'il y a au-dessus du... Alors là j'ai un souvenir des plaques de blindage qui nous passaient par-dessus la tête, les arbres qui se couchaient, qui étaient étêtés, qui tombaient. On nous expliquait que le lendemain nous allions aller en pique-nique, au fret, en face, on allait prendre le bateau quand, tout à coup, il y a eu... Nous sommes trouvés dans un nuage de feu avec des gros morceaux qui passaient au-dessus de nos têtes. J'étais allé donner un coup de main à un cultivateur de Plugastal pour faire la moisson. Et moi, je me trouvais à côté de la faucheuse et tout d'un coup, on a vu un énorme anneau qui, se... qui éclatait dans le ciel comme une explosion atomique, quoi. Et on s'est demandé ce qui se passait, le cheval a fait un écart, j'ai eu juste le temps de sauter, d'ailleurs, j'ai failli me faire couper les pattes. Et j'avais pris le train, le, donc 28 au matin, pour rejoindre Brest. Et là, j'ai entendu une vibration. Je me suis accroupi dans le caniveau, qui était sec heureusement. Je me suis retourné, j'ai vu ce champignon comme un champignon atomique, qu'on nous a présenté plusieurs fois depuis et tous les vitres se éclataient de tous les côtés. Ces gens-là, euh, bon, toute la journée d'ailleurs, euh, tous les gens qui ont, qui ont participé à, à cette opération ont, ont tous fait peur, preuve d'un grand courage. Mais euh, chez nous, aux abeilles, donc, on a une tradition concernant Yves Bignon et, et François Quéré, c'est que euh, là, eux, ont fait vraiment le sacrifice suprême, grand chapeau à... Et la veuve en fait de, du fils de François Keller c'est ça De Gérard Carré, oui. Et il s'est porté volontaire. Et je crois que si cette plaque a été modifiée, c'est bien entendu grâce à la, à la famille Billon, mais c'est aussi grâce à la persévérance du pouvoir de persuasion euh, d'Iphique Dornit, qui d'ailleurs a fait un travail magnifique sur euh, cet euh, épisode de la, de la vie de la ouais, J'avais promis, euh, Madame, il y a un an à peu près, en dévoilant la plaque euh, d'Yves Bignon, de dédier un, un espace à, à François Quéré, qui,